Combien d'hivers et de morts me revoient en prison. Tout petit enfant puni dans le ventre de sa mère. Ma seule joie est de manger et l'on pense me redresser. Coup de tric de cet enfer, à qui puis-je dire qu'il se trompe je ne veux que m'en sortir Je ne veux que m'évader Si je bûche le code civil C'est pour être le vainqueur Alors je ne sais que faire Donnez-moi la clé des cieux Prison Prison Chanter la nuit Ils lui ont dit de se taire Par folie ou par mégarde Le voilà tu à jamais Oh donnez-moi des tendresses Et toujours je dois me battre Je sauvegarde ma paillasse De la chimère et de la jungle Vingt par cellule pèle on espère ainsi peut-être que l'on se réchauffe bien par les mille et senteurs viriles du melting-pop de la pègre. L'ocanta permet. Pour survivre, les yeux fermés sur l'horreur. Je rêve à de longues fleurs, hôpital délié, l'espace. Je rêve de liberté, d'insoumission et de force. Je rêve à ton beau sourire qui m'embrase les paupières. Je rêve à tous les soleils qui brûlent la peau de couleur. Je rêve à donner enfin tout ce que je n'ai pas eu. Par l'eau ascoltamée, la note est cantoperte. Raison, raison.